Je me souviens des communards. Avant tout, je rends un vibrant hommage à tous les communards et ceux qui sont tombés et meurent dans le sang d'honneur. Cet combat a porté des fruits car il a démocratisé la France il lui a permis d'avoir des institutions fortes qui permettront à chaque citoyen français et française d'être traité les mêmes pieux d'égalité devant les -de lois. Un pays qui veut une véritable démocratie mettra des institutions fortes plutôt que des hommes forts. Les dirigeants deviendront de véritables hommes de terre le moment où ils penseront aux futures générations que, penser, que de penser aux futures élections. J'ai remarqué parmi les communards, la plupart d'entre eux étaient troisième. C'était une jeune engagée. Dans le film, je retiens un général bien arrêté physiquement avec son saco du général et une costume avec ses sévilles blondes. Il est tout sauf républicain qui est entouré par une armée républicaine qui refuse à d'obéir l'ordre du général pour tirer sur le manifestant, qui sera abattu plus tard par des communards. Je trouve ces heures de personnes ne mérite pas le grade du général. Car quelqu'un qui n'est pas prêt à se sacrifier pour un peuple ne mérite pas de diriger ce peuple. Je salue les courage et la révolution des Parisiens qui ont permis beaucoup de personnes d'en bénéficier et de se rétablir dans leur droit. Je me réveille un bon matin, je dis bonjour, Afrique. Afrique, c'est mon continent, Afrique, c'est ma nation. Bonjour, ma soeur guinée, la guinée, mon beau pays. Il était une fois. Une vieille dame pauvre. Elle avait deux garçons, l'un à 14 ans et l'autre à 16 ans. Elle a perdu son mari et elle doit élever ses deux fils, mais elle n'arrive pas. Un jour, les deux garçons décident d'aller voir leur maman. Elle leur dit Maman, comme tu es vieille, il n'y a pas moins pour vivre. Pour vivre, il n'y a pas à manger, pas de, pas de l'eau à boire pas même un bon toit pour dormir. Et nous allons aller travailler pour cesser de l'avant. Les deux garçons sont allés travailler. Les plus jeunes vendent de l'eau et les plus grands font des cirales. Et il appelle leur mère pour donner des nouvelles. Ils envoient de l'avant à leur maman. Un jour, ils ont décidé de traverser la mer et avant, ils ont envoyé un message à leur maman. Ils ont pris le bateau. Une semaine plus tard, la pauvre mère n'a pas de nouvelles. Et elle, elle est inquiète. Et elle ne sait pas comment faire. À la deuxième, à la deuxième semaine, elle n'appelle un appel inconnu lui a annoncé que ces deux garçons sont restés dans la mer. Elle a vu tomber en crise, elle n'est plus lui-même. Elle est devenue handicapée à cause de ces complications. garçons. Quand nous chanterons le temps des crises, les guerres résignent, les peines au cœur seront tous en fête. Les beautés auront la folie en tête et les amoureux du jour auront la paix au cœur. Quand nous chanterons le temps de crise, il suffira bien mieux le moqueur, mais il est bien court le temps de crise où l'on s'en va de à arrivant les pendants d'oreilles. Crise d'amour autant pareil, tombant sous la paix au cœur euh, du sang. Mais il est bien que le temps de Christ, pendant des corail, oncueils, en rêvant, j'aimerais toujours avoir le temps de la paix. C'est de ce temps-là que je sens au cœur une plaie bête. Et d'enfantine, en mettant au fait, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps de paix et le souvenir que je garde au cœur. une machin de fois qui vendait du foie dans la ville de foi. Elle s'est dit ma foi, c'est la, la dernière fois que je vends du foie dans la ville de foi. Mais ce soir, mais ce foie me permettra d'être dans la liberté, égalité et fraternité. Nous sommes ici à Paris en 1811 la tour Eiffel n'existe pas et notre dame n'a pas brûlé. deux années on sait Paris Allemagne d'un côté et Versailles de l'autre aujourd'hui 16 mai les parisiens sont préoccupés va-t-on ou non renverser la colonne hérisée par Napoléon place Vendôme, symbole de l'empire elle doit tomber elle doit tomber elle doit tomber elle nous allons enfin pouvoir rendre l'école laïque gratuite et obligatoire. À quoi ça sert Sans pain pour se nourrir, nous ne pouvons rien apprendre. Oui, sans pain par se nourrir, nous ne pourrons rien apprendre. Cela est impossible. Il nous faut une révolution contre ce qui nous dirige. Quelles seront nos revendications Notre revendication serait droit à la scolarisation. Pour tout le monde, la santé gratuite. Comment des armées ont pu encercler Paris Parce qu'ils étaient plus forts que l'armée française. Edouard Veillant crée des écoles professionnelles pour les filles et impose l'égalité des salaires entre instituteurs et institutrices. Christophe Courbet qui a eu la magnifique idée de déboulonner cette colonne, protège les œuvres du Louvre et créer une fédération d'artistes.